Eh hey, coucou Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite intro dans un lieu un peu plus cool que dans le coin de mon lit, dans le van. Il est près de 14h je crois, j'ai pas du tout filmé de la matinée, tout simplement parce que j'ai rien fait, j'ai mis la vidéo en ligne... Alors j'ai mis des écouteurs pour avoir un micro un peu plus cool parce qu'il y a beaucoup de vent et j'espère que ça va aller. Euh, donc ce matin j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai mis ma vidéo en ligne, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait ma petite liste de ce que j'aimerais faire ce week-end parce que pour l'update du boulot auquel j'avais postulé et pour lequel j'ai fait un essai hier après-midi, je suis embauchée, je commence lundi, je suis archi contente et du coup ce qui fait qu'il me reste aujourd'hui Samedi et dimanche Donc 3 jours, donc là plus que 2 jours et demi Pour organiser un petit peu Mes petites affaires et faire Ce qui risque de me prendre du temps Et qui sera un petit peu plus embêtant à faire après Quand je travaillerai Donc je voudrais m'avancer sur certaines choses Il y a des trucs tout bêtes mais ça me fait un peu comme la rentrée des classes J'ai envie de tout cleaner, De finir d'être bien tout carré Avant le boulot Bon évidemment il y a des choses Réparer ma douche, réparer mon lanterneau Je pense pas que ce sera fait Et encore que si je me, si je me chauffe non, je pense pas, mais euh, il y a plein de petites choses que j'ai besoin euh, d'étudier et qui prennent du temps, notamment, euh, on en parlait l'autre fois dans ma vidéo sur l'autonomie, mais euh, la manière de me chauffer cet hiver, puisque finalement, cet hiver, je serai euh, en pleine montagne, et surtout, je vais travailler sans coupure, Donc, contrairement à ce qui était prévu au restaurant où je travaillais en Suisse, là, je fais des grosses journées sans coupure, ce qui veut dire que les animaux vont rester dans le van toute la journée. En tout cas pendant 6 ou 7 heures à chaque fois sans que je puisse venir checker de, de leur bien-être, de la température qu'il fait dans le van. Alors pour quand il y a du soleil c'est génial puisque devant le travail, euh, enfin derrière le travail j'ai un parking qui est à l'ombre euh, tout l'après-midi. Donc ça c'est top, je me fais aucun souci pour quand il y a du soleil puisque dès qu'il y a un peu d'ombre il fait vraiment très très bon dans le van même s'il fait très chaud dehors. Par contre, là où j'ai un peu plus peur, c'est pour le froid. Alors les, les chats, gèrent un petit peu mieux le froid. mais Litchi elle est très très frileuse et j'ai pas du tout envie qu'elle souffre euh, de cet hiver où je serai certainement euh, encore dans le van pendant quelques mois. Donc il faut que je pense à une solution de chauffage. Comme je vous l'ai dit, la solution euh, première qui était envisagée, c'était le web webasto. Euh, pff, pas du tout, enfin, c'est la même chose, c'est le même type de chauffage. Vous, vous êtes d'ailleurs certainement plus à connaître le webasto que le planar 2D, mais c'est exactement la même chose. Donc la solution première, c'était ça. Mais mon cœur penche très très fortement pour un poêle à bois. Il faut que j'étudie les coûts, il faut que j'étudie les délais de livraison, il faut que j'étudie la faisabilité, il faut que j'étudie la sécurité, il faut que j'étudie l'emplacement, beaucoup beaucoup beaucoup de choses euh, le matériel à acheter, le budget que ça représente euh, enfin voilà, il faut que je me penche sur la question ça risque de prendre beaucoup de temps donc j'aimerais faire ça avant de commencer le travail parce que si par exemple je dois prendre un poêle à bois j'ai vu que certains avaient des délais de livraison assez conséquents jusqu'à 3 mois donc s'il faut que je prenne une décision, il faut que je la prenne maintenant ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire comme l'année dernière et voir ce que ça va donner. Sauf que l'année dernière, je ne travaillais pas en hiver et ça m'a permis, quand il faisait vraiment très froid et que c'était difficilement supportable, que ce soit pour les animaux, pour moi ou pour l'humidité dans le van, de descendre au fur et à mesure dans le sud et de suivre les températures plus clémentes. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir bouger, je travaille tout l'hiver en pleine montagne. Alors certes, je suis dans la vallée, mais on est quand même au milieu de plusieurs stations de ski qui sont à 20 minutes à, à la ronde. Donc euh, vous imaginez que, que, que l'hiver ici, c'est un bel hiver. Donc voilà, pour euh, une des choses importantes que j'ai à faire avant de commencer le boulot, j'ai aussi envie d'étudier mon budget et de planifier un petit peu mes dépenses. Euh, c'est quelque chose que j'adore faire euh, et c'est même quelque chose dont j'ai besoin. J'ai commencé à étudier un petit peu le marché de l'immobilier ici, euh, qui euh, n'est pas du tout le même que les endroits euh, où j'avais déjà commencé à, à regarder, euh, puisque j'avais pas du tout prévu de m'arrêter ici et que c'est un coin merveilleux comme vous pouvez le voir. Donc le prix de l'immobilier n'est pas le même. Mais il y a encore des biens à rénover. En fait, le truc c'est que des biens à rénover, il y en a très peu. Il y a beaucoup de neufs, il y a beaucoup de déjà rénovés et des biens à rénover, il y en a très peu. Mais il y en a et il y a quelques petites pépites. J'ai vu une annonce pour euh, un bien, en fait c'est un, une ancienne abbaye qui a été divisée en plusieurs lots pour y créer des appartements en copropriété et c'est incroyable. Et il y a encore euh, la voûte, je vais vous mettre une photo... Il y a encore euh, la grande pièce de l'abbaye avec la voûte énorme. Enfin, moi, si je pouvais l'acheter tout de suite, je l'achèterais tout de suite. C'est le type de bien parfait dont je rêve. Tout ça pour vous dire qu'il faut que j'étudie le marché de l'immobilier pour pouvoir voir un petit peu de combien euh, d'argent je vais devoir disposer euh, pour acheter. Est-ce que je vais faire un crédit ou non Donc combien d'argent je vais devoir avoir de côté En combien de temps j'ai l'envie et la possibilité de mettre cet argent de côté Et donc euh, combien d'argent je vais euh, devoir mettre de côté tous les mois, les dépenses que je vais avoir tous les mois, combien je vais pouvoir mettre de côté, sur quel pôle je vais faire l'impasse pour économiser, euh, comment est-ce que je vais faire pour réduire mon budget, pour restreindre au maximum mes dépenses, ça c'est un truc que j'adore faire, l'optimisation comme ça. Après le tenir c'est encore autre chose, mais planifier mon budget ça j'adore le faire et surtout là je vais en avoir besoin pour me dire que vraiment, je vais devoir mettre au maximum de côté tous les mois de l'argent que je vais gagner. Il faut que j'en profite, j'habite encore dans mon van pour l'instant. Et c'est vraiment un atout, ça, pour permettre de faire des économies rapidement. Donc voilà, les deux grosses grosses tâches là, du week-end, ça va être vraiment d'étudier l'immobilier de la région et mon budget, et d'étudier tout ce qui va être solution de chauffage pour cet hiver. Ensuite, je vais essayer de m'occuper des fameuses boîtes en plastique que j'aimerais racheter pour pouvoir bien réorganiser le van et être tranquille, optimiser tous les rangements et du coup optimiser, optimiser tous mes gestes et, et tout ce que je ferai au quotidien pour que ça me fasse gagner en temps et en espace mental. Et si j'ai le temps, je ferai les réparations. En priorité, ce sera de réparer la douche, réparer le lanterneau, mais ça, ça viendra après, et le joint du parquet. Elles avaient bien soif les pauvres. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour avoir un rayon de soleil celle-là Je suis en train de m'occuper de prendre les mesures derrière pour réorganiser, euh, pour, pour euh, savoir quelle taille de boîte j'achète. Et j'ai fermé la porte et l'autre est là. Il est 17h30. Euh, tout à l'heure ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie. J'ai donc laissé mon téléphone en charge pendant que j'ai commencé. Je ne sais même plus à quoi faire, et c'est parti en cacahuètes. <rire> Je viens à peine de me poser, mais j'ai fait plein de trucs cool. J'ai fait un petit peu un bilan de tout ce que j'avais dans mon coffre, de tout ce que j'ai à l'avant du camion. Euh, j'ai pris toutes les mesures pour acheter les boîtes euh, demain. J'ai pris une douche chaude. J'ai trouvé plein de petites solutions d'optimisation de rangement. Donc je vais acheter aussi demain, vous savez, enfin si je trouve ça, sinon ce sera des commandes internet, mais des petites attaches pour les balais, pour les outils de jardin et tout ça, qui vont me servir à accrocher une trottinette que j'avais à l'avant et qui finalement, avec les petits rangements que j'ai fait, va pouvoir passer à l'arrière. Donc je vais la fixer avec ce truc là, comme ça elle ne bougera pas, elle ne devrait pas bouger. Je me suis occupée de mes petites plantes. Donc je les ai arrosées. J'ai coupé ce qu'il fallait couper. Il y en a une qui est encore en train de tremper. Donc voilà, j'ai été pas mal occupée. Pour terminer ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il va falloir aussi que je m'occupe de trouver des pneus hiver et de trouver où les faire monter il faut que je trouve également une solution pour pouvoir garder mes pneus 4 saisons parce que je n'ai pas envie de devoir les laisser au garage et de devoir en racheter une fois l'hiver passé, les pneus hiver euh, là c'est obligatoire, je crois que ce sera obligatoire à partir du 15 novembre a priori et puis c'est amendable à partir de cette année donc je ne vais pas avoir le choix que d'en avoir et de toute façon je pense que en étant ici ça va être beaucoup mieux Mais voilà, j'ai pas envie de perdre mes pneus 4 saisons qui m'ont coûté une petite blinde et qui ne sont pas usés donc j'ai pas, pas envie de jeter, j'ai pas envie de les perdre donc il faut que je trouve une solution, peut-être louer un box dans les environs, ça me permettra aussi d'y stocker euh, des affaires euh, soit qui m'encombrent ici, soit que j'ai laissé à Paris. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Et ensuite c'est plein de petites choses euh, qui sont secondaires, mais qui moi vont me faire euh, du bien. J'aimerais faire un, un gros tri, euh, mais un tri euh, dans mes mails, mes favoris, mes photos, mes vidéos, euh, un tri aussi dans toutes mes listes que j'ai un peu partout, que ce soit sur l'ordinateur, sur mon téléphone, comme je vous l'ai dit dans mes carnets. Euh, J'aimerais vraiment faire un, un tri. Peut-être d'ailleurs reprendre mon boulet journal. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais euh, en gros, ça tombe bien que je sois plus dehors. Parce que tout à l'heure, j'ai pas pu vous le montrer. Ça s'en est un. En gros, c'est. On achète juste un carnet qui est vierge. Moi je les achète avec des petits points qui me permettent d'être guidée. et en fait euh, on crée son organiseur de toutes pièces Si vous voulez je vous ferai une vidéo, vous me dites si ça vous intéresse sinon ça sert à rien Mais si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer plus en détail Mais en gros on y met absolument ce qu'on veut, ce qui nous sert, ce qui nous rend heureux, ce qui nous aide à nous organiser moi c'est un mix entre des pages de planning, alors on peut l'illustrer, on peut ne pas l'illustrer, on fait comme on veut et comme on a le temps de faire. Au début j'ai un moodboard, j'ai un calendrier et j'ai aussi tout un tas de listes. Donc j'ai par exemple des... <rire> pas montrer. des idées cadeaux pour les autres, pour moi parce que quand on me demande je ne sais jamais quoi dire, mais en fait il y a des choses dont j'ai besoin donc je les note quand je le sais là c'était ma page avec euh, les listes que j'avais quand j'étais en train de faire l'aménagement de mon camion et que je prévoyais mon voyage enfin voilà on met absolument ce qu'on ce qu veut dedans mes projets créatifs euh, des petites illustrations comme ça euh, et puis euh, des trackers des trackers pour savoir si on suit bien les habitudes qu'on avait envie de se fixer pour se souvenir aussi de si on a bien fait telle ou telle chose parce que moi c'est aussi plus ça mon problème par exemple si euh, j'ai un animal qui a un traitement à prendre pendant tant de temps je vais avoir besoin à chaque fois que je donne de cocher parce que je me souviendrai plus si j'ai pas sauté des jours etc bref euh, de la gratitude en fait absolument tout ce qu'on veut finalement j'ai presque fait une vidéo entière dessus bref je refais une vidéo si ça vous intéresse plus en détail mais je pense que je vais essayer de reprendre euh, cette habitude parce que ça me décharge beaucoup, beaucoup mentalement et en plus ça me détend énormément de le faire. Le seul truc c'est que ça prend énormément de temps. Je ne veux pas que ça ait l'effet inverse et que ça me stresse et que ça me fasse perdre du temps plus qu'autre chose. Donc je vais essayer de m'avancer là-dessus et de faire une trame plusieurs mois à l'avance. Et puis ensuite, j'ai quelques courses à faire, des petites commandes à passer sur Internet, que ce soit pour le van ou pour les animaux, les médicaments pour le tartre, j'ai des lessives à faire. Donc comment vous dire que je vais être bien occupée ces deux prochains jours J'espère que contrairement à aujourd'hui, je vais penser à filmer parce que quand je suis la tête dans le guidon, je ne pense plus à rien, il n'y a plus rien autour et je suis dans mon truc. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Puisque je vais reprendre un travail à plein temps, je vous avoue que je ne pense pas qu'il y aura euh, des daily vlogs. C'est déjà très chronophage et j'ai déjà du mal à m'y tenir. Alors avec un job à plein temps à côté, je ne suis pas sûre d'y arriver. Je vais essayer soit de faire euh, une vidéo par semaine, ce ne sera pas forcément du vlog, mais une vidéo par semaine. Peut-être qu'il y a des semaines, je dis bien peut-être... Euh, L'idéal serait que j'arrive à continuer comme ça tout le temps, mais je pense pas que ce soit possible. Mais essayez de vous faire des mini-vlogs de peut-être 5 minutes par jour, on verra. Vraiment, je ne vous promets rien. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce que je tienne le même rythme qu'en ce moment concernant les vidéos sur la chaîne. en train de cuire. Je vais finir tranquillement de faire mes comptes. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous dis à demain. Des bisous.